RELATION Saviez-vous que la consommation de fromage varie de la même manière que le nombre de personnes qui meurent emmêlées dans leur draps Saviez-vous que le nombre de fautes à une dictée par des élèves âgés de 6 à 12 ans varie en même temps que leur pointu Manger du fromage avant d'aller au lit est-il donc dangereux Et faut-il avoir de grands pieds pour être bon en orthographe Ces relations entre des variables sont des corrélations. Une corrélation est l'évolution simultanée de deux variables dans le même sens ou dans un sens inverse. Toutefois, il ne faut pas confondre corrélation et causalité. Les deux variables ne sont pas forcément liées directement. Une troisième variable peut être la cause des deux autres. L'âge est à la fois à la cause de la pointure des élèves, mais aussi du nombre de fautes à une dictée. Il n'y a donc aucun lien de causalité direct entre la pointure et la dictée. Il s'agit juste d'une corrélation qui sera dans certains cas due au seul hasard. Alors, oserez-vous encore manger du fromage avant d'aller au lit